Question pour vous, Papillart, qui est un personnage emblématique des pentes et inscrit dans la mémoire de cette ville. Donc, vous êtes dans une posture un peu d'investissement de, de l'espace public. Et comment vous situez, de façon générale, l'art dans l'espace public Alors c'est vrai que j'ai démarré très tôt avec le Comité Populaire de La Croix-Rousse, avec les affiches en sérigraphie, avec le célèbre journal mural, qui était une intervention politique faite par des individus lambda du quartier. Chaque mois, il y a une page différente, même des fois chaque semaine, une page en sérigraphie. Donc ce vecteur de la sérigraphie, c'est très important pour des gens qui ne sont pas spécialistes de la politique pour pouvoir s'exprimer, faire un dessin, faire une affiche et naturellement la coller dans les rues. Alors au départ, c'était des journaux muraux, qui est pas le copie française du Dazi Mao euh, maoïste, parce qu'à l'origine, c'était des maoïstes qui lancé ça. Et puis c'est toujours resté, en fait, la sérigraphie avec peu de moyens matériels, on peut créer une affiche et donc s'exprimer. Alors c'est toujours en marge des courants politiques traditionnels. Quand on regarde dans l'histoire de la sérigraphie, ça a démarré, on peut dire, dans les années 1930 au Mexique. Et puis après, donc naturellement, contre la guerre du Vietnam, c'est le grand moment de la sérigraphie dans le monde avec les étudiants de Berkeley qui... Qui font énormément d'affiches contre les guerres. Après mai 68, voilà. Donc, toujours un courant politique en marge. Au est... et et, euh... c'était un peu dans la tradition de, de, des peintures murales, en fait, et après, c'était plus diffusé en scélégraphie, toujours contre la, contre la conscription. Et ça a continué aussi dans les années 60. On parle plus des Américains contre la guerre du Vietnam, mais aussi euh, les Mexicains ont fait beaucoup d'affiches où ils se comparaient en tant que. Euh, les victimes, comme les, comme, comme les pays, et enfin, pas comme les gens du Sud-Est Asiatique, ils étaient aussi victimes euh, des USA. Donc, il y avait une affiche célèbre qui dit euh, « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis enfin, ». <rires> voilà. Et sinon, euh, après, il y a eu tout un courant en France, ça fait, donc je m'inspire, je les situationnistes qui là détournaient les slogans officiels de la politique pour en faire des jeux de mots. Pour, voilà. Donc toujours pour... Détourner et puis manquer de respect vis-à-vis euh, -vis du personnel politique qui, euh, qui n'est pas digne enfin, de foi pour nous. Voilà. Donc c'est vrai que euh, je me place dans une tradition mais qui peut remonter à Auguste Blanqui avec sa, sa célèbre affiche, qui n'était pas de la sérigraphie, qui était de la typo, mais qui vole un pain en prison, qui vole des millions, siège au palais Bourbon. Voilà, euh, Blanqui, c'est un personnage spécial dans l'histoire de France. Si, voilà. Donc, en fait, la, la réalité d'aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de gens qui font de la sérigraphie grâce à un renouveau de la technique. C'est plus facile, grâce à la chimie, des encralos, on a pu le vérifier tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de gens, des individus, trois par-ci, trois par-là, qui s'expriment, qui font des ateliers et qui arrivent à faire sur différents supports. Donc, il y a un renouveau de, de, de la sérigraphie militante, en fait, hein, de l'expression. Alors, on est confronté, je dis nous parce que je fais partie de ce courant-là, ah, une difficulté, c'est qu'on ne peut plus coller sur les murs des villes. Donc il y a eu des lois successives. Alors il y la loi de 1881, qui arrive juste dix ans après la Commune de Paris, c'est pas innocent. Après, il y a eu la loi pour, contre l'affichage libre de 1943. Bah, 1943, 1943, c'est plus la République, c'est sous Pétain. Voilà. Ensuite, il y a les lois de, la loi de 79, dix ans après 68, qui interdit de coller sur les murs. Et pour nous, c'est énorme, de... enfin pour les gens qui collent dans les rues, c'est énorme parce qu'on est vraiment soumis à, à la répression. Il faut savoir que quand on colle une affiche comme ça, si, si vous êtes identifié, vous pouvez jusqu'à avoir 60, actuellement 75 euros d'amende par affiche. Voilà. Donc on a, quand on a peu de budget, c'est dur. Voilà. Donc alors, il n'y a plus finesse dans notre mouvement, c'est un collègue du scotch, mais bon, ça ne tient pas. Alors, il y a, le système est assez vicieux, si je puis dire, c'est qu'il y a des panneaux prévus pour coller les affiches. Panneaux officiels, on vous dit, que vous, vous n'avez qu'à coller. Dans ces, voilà. Seulement, on n'est pas compétitif avec cette affiche. Par exemple, je tire à 300 exemplaires. Si je la colle sur les panneaux officiels, elles vont être recouvertes immédiatement par les sociétés spécialisées qui font de la publicité pour les concerts, voilà. qui ont des moyens de s'exprimer, ils payent des salariés, enfin, c'est-à-dire que là, il y a un contournement. Parce que normalement, ces panneaux, c'est des panneaux d'affichage hein, libre. Et oui. pas des panneaux publicitaires. Ouais. Et de fait, euh, et tu as raison, hein, ces, ces grands groupes utilisent les panneaux d'affichage libre. Ils viennent recouvrir. Euh, euh, ouais. hum. Pe Peut-être on peut faire un premier, s'il y a deux, trois questions. Et ensuite, on revient à la, à la, à la, à la scène. Mais... C'est interdit de coller une affiche, mais... Euh... On voit du Justice donne donne Matteo, tout ça qui colle, des choses c'est bien collées aussi. Oui, tout Donc du coup, lui, il est hors la loi aussi. Il est hors la loi, tout à fait. Même s'il n'y a pas de message mmh. bah, au premier abord. Non, mais en fait, il y a eu euh, un gros procès en 2002. J'ai encore, encore les affiches. C'était des gens du boîte de luxe qui s'appelle le Sonic, qui ne faisaient mmh. pas des affiches politiques et qui faisaient des affiches en sérigraphie pour annoncer leur spectacle de concert. Et eux collaient, ils ne savaient pas que c'était interdit. Bon, nul n'était hein, censé ignorer la loi. Ils ont collé, et puis un beau matin, ils ont reçu, il y avait toute une pile d'amendes. Voilà, c'est euh, là où ils nous ont contactés, le milieu sérigraphe militant, pour savoir comment s'organiser pour, euh, pour répondre à ça. Et donc c'est comme ça, d'ailleurs, le système doit s'en mordre les doigts, parce que du coup, il y a eu une alliance entre les gens du spectacle qui font de la sérigraphie, et les militants qui font de la sérigraphie, on est sortis plus fort. Alors pour la petite histoire, le Sonic n'a pas été condamné parce que le, la Cour Européenne des Droits de l'Homme leur a donné raison, enfin, le procès a duré quatre ans. Mais tous ces gens qui font de l'affichage c'est totalement interdit. Même si c'est beau, même s'il y a des visites guidées autour des graphes, et, enfin des graphes c'est encore autre chose, Mais autour du street art, moi je connais beaucoup de gens qui font de, de la peinture sur de la nappe en papier qu'ils vont coller après. C'est très beau, les gens viennent de loin, enfin moi je ne fais pas ce genre de visite guidée, on en parlait tout à l'heure, c'est sur les lieux où il y a eu des maisons d'édition, où il y a eu des journaux, voilà. Mais donc il y a des gens qui font des visites guidées autour des graphes, voilà. C'est à la fois valorisé et c'est à la fois interdit. Donc, et c'est pour ça que, par exemple, tant pis je le dis comme ça, mais quand on a travaillé avec Mathéo sur le visage et le début de silhouette de Slojo, euh, on l'a fait euh, de manière tout à fait euh, libre et sans demander d'autorisation, parce qu'on ne les aurait pas vues euh, forcément. Euh, alors c'est sur un bâtiment qu'on estime être le nôtre puisque c'est la mairie mais c'est aussi à un moment donné reconnaître, c'est un acte politique aussi, euh, de reconnaître la fonction euh, des murs euh, dans les rues et de rendre hommage aussi bon, à un artiste. Mais c'est aussi une manière de dire euh, comment on se situe dans ce, dans ce débat-là. Et là, finalement, aux côtés d'autres... Euh... De ce point de vue-là, est-ce que le, le classement ABAP, enfin les zones de préservation du patrimoine historique, ça pose un problème supplémentaire Non, parce que c'est la, la même législation, donc ça ne pose pas un, une contrainte de plus en ce qui concerne en tout cas euh, l'affichage des dessin. Et c'est vrai que si on compare avec d'autres grandes villes, par exemple Marseille, où okay, on va dire que c'est moins bien propre <rire> qu'ici, l'affichage libre est comme, comme, comme l'ancienne en fait, tout le monde comme sur les murs, ici c'est vrai qu'à Lyon c'est une vie très clean, hein. il y a des services municipaux qui arrachent des affiches quasiment toutes les semaines on... à Marseille c'est la même loi hein, les gens ne sont pas poursuivis, il y a des ateliers de sérigraphie qui collent tout le temps ils ne pas... sont pas du tout confrontés à ce problème on est réduit à dû... faire enfin, des expos pour pouvoir s'exprimer Sinon... mais ça c'est Marseille, c'est plus grand. Il y a des villes à l'étranger, je pense à Montréal notamment, qui demandent justement Comme aux affaires de venir peindre des murs. que peut-être un jour en France on est camarade. Ouais. C'est vrai que moi je suis dans le courant plus de la sérigraphie politique, donc c'est un combat malgré tout. <rire> on a une affiche qui dénonce euh, tel ministre, soit je veux qu'elle reste, qu'elle soit encadrée, c'est différent. Mais, euh... C'est tout un sport hein, de politique quoi, pour s'exprimer.